Salut à tous, c'est Jérôme votre coach immobilier, alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que je vous fais bah, depuis l'île Maurice où je suis venu voir bah, mon pote Nicolas qui est euh, promoteur, marchand de biens, un, un vrai professionnel de l'immobilier aujourd'hui bah, on va vous parler bah, d'immobilier justement. Alors. Il faut que je vous dise une petite chose tout de suite, il risque d'y avoir du bruit. On est chez lui, dans sa maison euh, bah, qui est encore en travaux et qui n'est pas complètement fini en cours de livraison. On a un tractopelle qui est dans la rue, on a une maison en construction à côté, donc euh, s'il y a un petit peu de bruit, bah, <rire> on s'en excuse. Voilà, désolé <rire> les amis, hein, c'est les aléas, moi je suis à peu près fini et comme vous pouvez l'entendre voilà, à côté, euh, tout voilà. n'est pas fini donc ça non. fait un petit peu de bruit. Donc on va essayer de parler, d'articuler correctement pour que vous puissiez bien suivre le fil de la vidéo. Voilà, donc on a pris un bon micro. mais donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu, voir les, bah, les différentes opérations que tu as pu faire et puis bah, la profession que tu exerces euh, aujourd'hui euh, au quotidien quoi. Ouais. Alors donc, bah, Nicolas Genzi, euh, j'ai 35 ans, euh, expatrié sur l'île Maurice depuis maintenant 3 ans et demi. Où je m'étais mis en retraite finalement, puisque j'ai démarré plutôt jeune ma carrière professionnelle dans l'immobilier. Alors ce n'était pas du tout euh, le chemin où j'étais prédestiné, puisque j'ai un parcours assez atypique euh, en amont, puisque voilà, j'ai fait beaucoup de choses, dont militaire. Et, euh, et finalement, bah, par la force de travail, par les opportunités des, des rencontres que j'ai pu faire, je me suis retrouvé assez jeune à la tête d'une société de promotion immobilière dans un premier temps. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et les cinq dernières années, je me suis plutôt reconcentré. J'ai créé ma propre société de marchand de biens. Sur la région lyonnaise, on est de, ouais. on est de la on, même région, on, on, on connaît bien. On était voisins. maintenant il bon, y a est quelques ça, kilomètres ouais, qui nous séparent. j'étais joueur mais... euh, au CSBJ, tu connais <rire> bien bourgoin jalieu ah bon, bah. euh, au niveau du, du rugby. Et donc, euh, donc voilà, ce parcours-là m'a permis bah, finalement, euh, grâce à ce, ce, ce qui était mon métier, bah, de me constituer un patrimoine immobilier euh, relativement sympa qui m'a permis bah, voilà, d'acheter euh, cette deuxième maison finalement à Maurice que j'ai vendu une première et euh, voilà on va rembourser des crédits qui me donnent une rente mensuelle qui me permet d'être plus tranquille. Maintenant, euh, maintenant aujourd'hui euh, ben re, je relance finalement mon business physique parce que la retraite c'est bien mais à tu mon âge aille? on commence à s'ennuyer bah un ouais. petit peu et je reviens finalement sur mon premier métier la promotion immobilière puisqu'ici à Maurice. Euh, je ne peux faire que de la promotion mobilière. Le marchand de biens malheureusement n'est pas accessible pour un, pour un étranger. Quoi. Alors justement là aujourd'hui j'aurais voulu juste qu'on revienne sur la partie, sur le métier de marchand de biens. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Euh, bah, C'est un métier un petit peu un petit peu obscur parce que les banques veulent pas le financer. Au niveau fiscal, ben, dès qu'on fait une opération de marchand de biens, on dit « ouais mais je vais être qualifié marchand de biens, donc en gros je vais avoir des pénalités et là ben, c'est pas bon mm ». -hmm. Donc mm -hmm. c'est vrai que le métier de marchand de biens a un petit peu euh, à la fois mauvaise presse auprès des professionnels notamment des banques et euh, même ouais. des agents immobiliers tout Bien ça, voilà, des fois ils hésitent un petit peu puis, alors que c'est même, même, qu même des particuliers. Euh, Il ouais. y, a, y a effectivement une image… Euh mais qui, qui trouve son sens parce qu'effectivement c'est un, euh, un métier qui a subi de, de gros abus. Voilà Les années 90, j'ai eu la chance de, de, de commencer au début des années 2000 et j'ai connu cette ancienne génération des années 90 début des années 2000 il y a eu beaucoup d'abus euh, au niveau de ce business là, donc les banques ont pris, euh, excusez-moi du mot, mais d'énormes pièces, d'énormes. Euh, voilà, à l'époque ils prêtaient sans caution personnelle, ouais. c'était l'argent euh, coulé à flot. Et, euh, et je peux donner des exemples d'opérations où un compromis était signé cinq fois avant d'être réitéré par acte authentique. Un Qui achetait 50, qui trouvait un mec qui rachetait à 70 le compromis, l'autre à 100, jusqu'au dernier qui arrivait peut-être à 400, ouais, ouais. et là à 400 ça fonctionnait plus. Donc lui, Bam, et la banque qui avait financé 400 va bah, se retrouver euh, avec une grosse, une grosse dette. Une grosse ardoise. Ouais. Donc il y a eu, euh, il y a une très mauvaise réputation qui s'est créée sur ce métier-là, euh, qu'on peut comprendre, maintenant comme dans tous les métiers, on peut l'envisager de façon professionnelle et sérieuse. Et euh, si je peux redonner une première définition, on va dire très simple, du, du métier de marchand de biens, euh, grosso modo, tu es un commerçant. Voilà, il faut, il faut ramener ça à la réalité des choses, tout est dit dans le nom du métier, marchand de biens. Et bien bah, comme euh, on va prendre l'exemple d'un primeur, où hum. tu vas acheter tes fruits et légumes euh, sur Bourgoin, ouais. le primeur, il va au marché de gare euh, sélectionner ouais. ses fournisseurs. Ouais. Vont, et puis, euh, puis, puis, il achète, puis, il achète au gros. meilleur prix. Ouais. voilà Il achète en gros, il achète au meilleur prix pour finalement revendre avec sa marge. Les hum. marchands de bière, c'est ça. On achète de l'immobilier. Alors, l'immobilier, ça va être du terrain, euh, du locaux euh, de bureaux, professionnel, habitation, bien sûr, ce qui était ma, ma partie. On achète et on revend pour faire une marge. Alors après, l'autre commerçant que je vais mettre en avant pour vraiment mettre ça en rapport avec le marchand de biens, c'est le fromager. Mmh. Parce qu'il y a aussi la partie du fromager qui achète son produit brut chez des, des producteurs de fromage, et le fromager va affiner ouais. son fromage, tu vois, va le laisser vieillir, ouais, va l'aromatiser, va, va, va, va, va le transformer, l'améliorer pour le revendre au plus cher dans sa fromagerie euh, ben, à, à ses clients. Et bien marchand de biens, c'est ça, on, on trouve un bien brut. Bien souvent, la grande majorité des gens est dans un état très, très mauvais. Et le but, c'est de le repenser, le redimensionner et le réaménager, lui donner de la décoration qui permettra de sortir une grosse plus-value. Voilà. D'accord. Donc, après, euh, ce, ce, ce métier de marchand de biens, et euh, donc, moi, moi, vous le savez certainement, puisque j'en ai déjà parlé aujourd'hui, moi, bah, c'est un peu l'activité la, sur laquelle je me lance bah, avec l'aide de Nicolas, hein, qui me donne voilà, les, les conseils et les les bonnes astuces et euh, mm -hmm. ben surtout aussi les, les, les petites choses auxquelles il faut faire attention justement. Euh, justement est-ce que c'est un métier, sans dire que ce soit un métier, une activité qui peut être faite simplement en tant que particulier, dire bah tiens j'ai une belle opération, je trouve un bel appartement, je l'achète, je l'améliore, je le revends mm -hmm. en tant que particulier, sans société, sans être déclaré marchand de bien mm -hmm. ou est-ce qu'on a besoin d'être structuré, de faire quelque chose d'officiel pour pouvoir faire ce type d'opération non, alors à la base, et je vais rebondir très rapidement là-dessus, il n'y a pas besoin parce qu'on le sait tous, si vous revendez un bien qui n'est pas votre résidence principale, on est soumis à la plus-value voilà, sur une résidence secondaire. Donc du moment où vous achetez un bien, vous faites une plus-value, vous êtes finalement un marchand de biens, même si vous n'avez pas le, le titre, la société dédiée à cette activité, quand on fait une plus-value sur un acheteur, qu'on a réfléchi son acquisition dans le cadre de faire une plus-value le moment où on revend par les travaux qu'on va injecter dedans, par le prix d'achat qu'on a oui, négocié l'évolution du prix du marché. Euh, prix marché, marché et quand on gagne de l'argent, on, on est marchand de biens. Et euh, finalement, la société vient dans un deuxième temps. Pourquoi Parce que la mauvaise réputation fait qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un métier, comme tu l'as dit, par rapport au partenaire le plus important qui sont les banques, mmh. le partenaire financier, qui est très difficile ouais, d'accès. Parce que ces gens-là qui ont pris euh, des, des énormes pièces, aujourd'hui, ils sont très réticents à prendre de nouveaux opérateurs. Donc un, un nouvel arrivant, ça va être très compliqué ouais. à se faire financer pour marchemar. Donc on a même l'obligation finalement de faire ses achats revente euh, en tant que particulier, sans le dire euh... d'être soumis à une plus-value, sans dire ouais. ça, on achète pour une résidence principale, on achète pour un investissement locatif, mais finalement on se rend compte que euh, faire du locatif, ce n'est pas, pas pour nous, euh, qu'on ne veut pas gérer des locataires, et bah, on revend et on fait une belle plus-value. Et au bout de deux, trois dossiers comme ça, on peut retourner voir un menteur en lui disant, écoutez. J'étais marchand de biens, je sais ce qu'est un marchand de biens, je connais les avantages que je parle, parce qu'il y a des, des, des gros il y a avantages. Des avantages, oui, ça j'en on, on, va, on va en reparler, je pense, un petit peu plus tard. Mais, euh, mais voilà, à un moment, c'est clair que basculer en société, c'est beaucoup moins cher, vous êtes beaucoup moins taxé qu'un particulier, donc il y a un gros gros intérêt. Mais malheureusement, on a l'obligation de passer, euh, de passer par le co la case particulier, résidence secondaire. C'est le côté, fin, ouais. Alors le côté après, financement qui est compliqué. Ouais, c'est ce côté-là, même si aujourd'hui il bon, bon. y a des banques euh, à l'instant T où on pris voilà. qui s'ouvrent un petit peu plus à ce, ce business-là et, et tant mieux, donc il faut quand même essayer, pourquoi pas, parce qu'on paye moins de frais de notaire à l'achat et vous êtes moins taxé finalement. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont, ont peur et je le vois énormément sur internet de la fameuse requalification en marchand de biens. Faire peur, alors moi je l'ai jamais eu parce que bon, c'était mon métier. et Pourtant, mmh. je faisais mes opérations à titre personnel. C'est enfin, voilà. pas du systématique. Hein. Moi, ah, j'ai fait, euh, moi, moi, fait trois ventes successives en mmh. tant que particulier et j'ai pas eu de problème. Voilà, j'ai créé la société ensuite d'activité de marchand de par la suite. C'est ça, mais j'ai commencé euh, Donc, en tant que particulier. Il pas de risque. risque Et si on a la, la grande malchance euh, que ça nous arrive, moi j'ai jamais connu autour de moi et pourtant. Je connais pas mal d'opérateurs et même encore aujourd'hui j'ai pas mal de gens que je suis qui font des achats re à titre particulier. pas trop le cas mais ça peut arriver et si ça peut arriver il faut vraiment avoir un discours de justification hum. ou le fait de dire à un contrôleur si je, si je savais, si j'avais voulu faire cette opération pour que marchand de bien je l'aurais fait pour que marchand de bien parce que j'aurais gagné plus d'argent, j'aurais été moins taxé. Voilà c'est... C'est ça qui est important c'est que la requalification marchand de bien c'est pas simplement... Euh... Un tableau et un jour on reçoit un papier en disant voilà vous êtes requalifié c'est que c'est un agent requalifié. du fisc qui vient ça. et là on s'explique parce que vous pouvez très bien avoir pu revendre euh, parce que ben il ya eu vous avez eu euh, des problèmes personnels un besoin de trésorerie mmh. euh, des problèmes où vous lancez dans une activité locative et qui convient pas avec euh, votre organisation et à ce moment là ben, vous décidez de revendre donc ça peut des fois être euh, des choses qui sont euh, genre, entre guillemets involontaires Mmh, même si souvent bon, c'est quelque chose qui est ouais, mais on, on le sait, mais, mais on, on peut l'expliquer, voilà. le tout c'est d'arriver à l'expliquer C'est euh... le plus important, la justification, ouais. moi c'est ce, ce que je dis beaucoup aux gens qui ont cette peur là, qui viennent sur une raison principale, où il y a 0% d'imposition, ça reste les plus belles opérations mmh. à faire en France, euh, et les gens qui n'ont pas y rester, effectivement il y, y a un risque, l'idée c'est d'avoir une vraie justification, mais une vraie story à laquelle on croit ouais. et qui soit opposable ouais. à, euh, Avoir la... à une mise à... en doute d'une personne l'histoire. Il voilà. faut présenter de l'histoire à rencontrer au banquier. Bon, J'en parlais aussi avec un, avec un expert comptable. Ouais. Où il dit voilà, il faut avoir l'histoire fiscale, il faut avoir l'histoire euh, comptable, expliquer pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on a fait ça, et du moment qu'on arrive à le justifier, ça peut très bien se passer et éviter ouais. la, la requalification. Tout à fait. Même donc, si voilà, donc, les premières euh... opérations, encore une fois, ça serait vraiment très peu ouais. de chance pour vous sur Une première, deuxième, troisième opération d'avoir ce, ce risque. Voilà, vous pouvez voir. Mais ça existe donc, pensez justification et story du pourquoi, du comment vous avez été amené à vendre rapidement un bien euh, qui n'était pas à la base ah. prévu pour ça. Okay. Mais donc, sachez-le, l'activité marchons bien, euh, ce n'est pas une tarte, ce n'est pas quelque chose de. Non, de mal, c'est une activité comme une autre en plus qui peuvent être donc en tant que particulier. C'est ça, même voilà. si euh, l'idée c'est d'un moment d'arriver à basculer en fonctionnel parce que c'est. Plus rentable, plus rentable et plus intéressant euh, au niveau financier. Ok. Bon, bah, merci Nico. Merci. merci à vous. À vous. Attention. Si vous avez aimé cette vidéo, ben comme d'habitude, n'oubliez pas, hein, vous la commentez, vous likez, vous vous abonnez, vous mettez un petit pouce. Et voilà. Et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Allez, salut. Bye bye.